bonjour à tous c'est la suite la deuxième partie du tuto que j'avais fait pour sous titrer rapidement les vidéos du pasteur anderson donc euh, d'abord je fais un petit point vu que cette vidéo je le répète c'est un prototype pour réaliser une vidéo en anglais donc j'ai résolu quelques petits soucis à savoir normalement vous devez avoir une meilleure meilleure résolution et un son beaucoup moins euh, horrible comme ça l'était sur la première euh, version la première partie donc ensuite, euh, j'ai fait d'autres bêtises dans l'enregistrement de la première partie, à savoir que j'ai dit que pour Aegisub, le logiciel de sous-titrage, n'avait pas la version Mac. Donc, je vais aller sur ma chaîne. J'avais dit plein de bêtises. J'avais rajouté donc des sous-titres sur YouTube directement avec le petit utilitaire YouTube. Et je vais directement sur ma vidéo. Allez. et je vais aller donc dans les sous titres tous, ce pour et là dans les sous titres regardez il y a donc le fichier SRT euh, sous titres que j'ai fait dans la première partie et que j'ai téléchargé parce qu'on a mis ensemble mais j'ai aussi un fichier publié automatiquement en français par rapport à la reconnaissance vocale euh, donc avec une voix comme la mienne il a dû rien reconnaître mais c'est ce qu'on va utiliser pour sous titrer eh bien, tout, tout ce qui est sur internet en fait on n'est plus dans ces critères que j'avais dit dans la première partie à savoir des textes qui ont été déjà sous titrés et édités en, sur youtube en 2014 et en 2015 pour qu'un fichier de traduction ait été généré par YouTube. Donc, on va se servir de ça pour pouvoir sous-titrer toutes, toutes les vidéos en fait sur YouTube dès que la personne parle euh, avec un minimum d'élocution fluide, compréhensible. Ça dépend des personnes. Je vais aller donc dans mes sous-titres à moi. Le deuxième sous-titre, pas celui qui est généré, celui que j'ai fait dans la première partie. Et juste pour vous montrer vite fait comment ça marche, là, ce petit utilitaire à deux sous-titres de YouTube, c'est assez pratique. Moi, je vous ai montré comment faire du volume, mais vous pouvez vous en servir autrement, c'est un outil. Euh, tac tac, Je vais aller à la sixième minute. Qu'est-ce que je dis Il oh, n'y bon, bon. Donc moi Donc, Je le télécharge la version Je ne le vois pas Je l'ai devant mes yeux et... Voilà, il était devant mes yeux et je l'ai pas vu. C'était ça Donc je vais rajouter ici J'ai le curseur et la lecture de la vidéo bloquée à la minute 5, 53 secondes. Et c'est tout simple, ce petit utilitaire. Ah, J'aurais dû faire modifier d'abord. Voilà. Je me suis remarqué. Il fallait d'abord que je clique sur modifier. Autant pour moi. Je repars à la sixième minute. Je vais le faire d'ici. Je ne vois pas, il est devant tes yeux. Je clique là dessus plus et ça s'insère donc un sous titre ici. Qui est à rebours de, de la marque temporelle que j'avais prise, je peux si je le prends bien le modifier non là je modifie la bande je peux pas le, le déplacer par lui même je peux que agrandir la date de début et la date de fin donc hop voilà c'est comme ça que on fait des sous-titres avec le petit utilitaire de youtube je publie ces modifications remplacer les sous-titres existants oui j'enregistre mon fichier modifié sur l'ancien fichier et maintenant on est bon euh, j'ai pas trouvé comment on fait la modification de la mise en page des sous-titres sur youtube avec ces petits utilitaires là euh, agrandir les polices, mettre ou enlever la boîte opaque, j'ai pas trouvé je crois que ce serait facile à trouver, en fait non pas du tout Bon, euh, maintenant, ça étant dit, on enchaîne. Euh, je vais traduire un serment. Voilà, il passe un serment. Un petit bout de deux minutes et quelques. Voilà. Où il propose des cartes pour euh, les évangélisations, pour des liens YouTube, sur des cartes en en allemand et en français donc là on est devant le cas où on n'a pas le sous-titre je vérifie quand même et eh, ça se répète qu'il y ait déjà le sous-titre mais regardez j'ai que l'anglais généré automatiquement voilà sur vos chaînes youtube laissez le toujours euh, le... au moins un sous-titre généré automatiquement en français si vous êtes une chaîne française euh, en anglais si vous êtes une chaîne euh, anglophone par exemple, si à Facebook World, ils enlèvent cette option par défaut, je ne peux plus là, utiliser ma méthode. Pour traduire ce clip, je vais utiliser donc la même méthode que ce matin, à savoir utiliser 4K Downloader. Donc je copie le lien. Je vais sur 4K Downloader. Et je vais télécharger la vidéo. Et le fichier sous titre Je colle le lien. Par contre, à la différence de la première vidéo que j'ai faite. Je me le télécharge en haute définition. La vidéo, le format MP4. Ça, j'ai changé d'ordinateur. Il faut que je le remette bien. Voilà. Voilà. Je vais me le télécharger avec les anglais transcript. Je n'ai pas, comme sur les autres vidéos qu'on a vues ce matin, le choix de français traduit automatiquement, chinois traduit automatiquement. Et la liste de 8 langues qu'on avait. Je peux n'avoir que des fichiers sous-titres en anglais. C'est ça que je télécharge. Je ne télécharge pas parce que je l'ai déjà. Donc j'ai la vidéo, un fichier vidéo. Hey everybody, Steven Anderson here from Faithful Word Let's say you live in France, uh, Switzerland, Germany, Belgium. Et j'ai un fichier sous-titres, donc que j'ai téléchargé. Les sous-titres en anglais générés automatiquement. Et là, euh, c'est un peu la catastrophe. C'est la catastrophe. Déjà, c'est en anglais, ça n'a pas été traduit automatiquement. J'ai ces balises-là, ces étiquettes de couleurs. Voilà, ça va me gêner horriblement, ça, pour euh, traduire. Enfin, je suis exactement faire les modifications quand j'aurai traduit automatiquement. Il va falloir suivre une petite méthode dans l'ordre. C'est un peu du bricolage encore, mais il va falloir faire comme ça. Sachant que le souci... Aussi, je ne vous l'avais pas montré. Je remets les sous-titres. Regardez comment définissent les sous-titres. pas du tout adapté euh, au logiciel de sous-titrage. En plus d'avoir les balises de couleurs dans le document, dans le code et dans les textes. Regardez. Si vous regardez aussi date de début, date de fin, je commence à 0, je vais jusqu'à 2 secondes. Là c'est en rouge parce que ça se croise. C'est le résultat de ce que vous voyez, comme ça, défiler. Et ça, ça ne va pas du tout. Donc, il faut que je fasse des petites procédures supplémentaires pour avoir le même résultat à peu près que ce matin, c'est-à-dire un fichier traduit automatiquement en français et calé bien dans l'ordre. Donc, pour ça, je vais utiliser Google Translator Toolkit. Le célèbre Google Translator, connu aussi une boîte à outils, une toolkit. Je mettrai ce lien évidemment dans les dans la description de la vidéo et j'essaierai de l'incruster quelque part en sous-titres voire en lien avec mon nouveau logiciel avec lequel je fais joujou pour capturer l'écran, les vidéos. Je vais faire importer, que voulez-vous traduire Hop, ajouter du contenu à traduire. Je vais importer le fichier. Si vous importez l'URL de la page YouTube, ça va vous traduire la page YouTube, non pas la vidéo qui est dedans. Entrer le texte, non. Ajouter un article, non. Sélectionner une vidéo YouTube, ça va sélectionner une vidéo YouTube à traduire, à extraire le fichier SRT dans ma chaîne, pas partout dans le YouTube. Donc, on fait importer le fichier. Donc, en anglais... Je, si je, je, je traduisais du français à l'anglais, là je mettrais français et là je traduire en anglais. Mais je précise que la langue de départ est anglais et après je préciserai que la langue d'arrivée est français. Je vais chercher mon fichier sous-titres. Il est là. Hop. Euh, je ne peux euh, traduire que tous ce, ces types de fichiers. Points html, les points doc, point texte, point rtf, les urls vta, etc. etc. Et donc que les srt, le point ass de aeg sub, j'oublie donc je fais suivant, je continue là. Il me propose tout simplement pour 61,46 un prestataire de, tra de traduction. Je lui réponds, non merci. Et là, il est un peu bizarre, euh, Google Toolkit. Si vous restez là, à bloquer devant votre écran, à attendre que ça atteigne 100%, vous allez rester 3 ans devant votre ordinateur. Je double-clique dessus. Voilà, déjà, premièrement, ça me l'a traduit. Déjà. Donc, on a avancé un peu. Maintenant, j'ai toutes ces balises là, font color, un c'est des balises, je vais nettoyer tout ça grâce à la fonction CTRL F, modifier, rechercher et remplacer, CTRL F, c'est la fonction qu'on peut trouver sur les utilitaires Windows, là elle est intégrée, c'est très pratique, je fais... Non, je vais pas faire CTRL F, regardez bien, je clique là-dedans, je veux que tout ça dégage, dans tout le fichier sous-titre, la traduit en français, je veux que toutes ces balises-là, dégagent. Je les copie, CTRL C, et après je fais donc CTRL F, où je pourrais aussi passer par là, modifier, je vais le faire d'ailleurs, hop, et... Je vous regardez, ça a copié directement euh, l'item là, ça l'a copié là donc j'ai n'ai pas le recopier à faire du copier-coller et je vais le remplacer par rien du tout. Je veux qu'il s'en aille, tout remplacer 61. Je continue toujours la même logique, je ferme à chaque fois le, le petit fenêtre surgissante là, hop, regardez. Celui-là là aussi je veux qu'il s'en aille. CTRL C, CTRL F. Attention. Là j'ai copié et l'item de son début jusqu'à sa fin. Là. Mais j'ai copié aussi un espacement là. Non. Je l'ai supprimer l'espacement. Et là aussi, je le supprime. Attention, parce que sinon ça va vous remplacer. Ça ne va vous remplacer déjà. Que ces items, s'ils ont un espacement à droite et un espacement à gauche, ça peut varier à l'intérieur de ce fichier sous-titre. Et je le remplace donc par rien du tout. Tout remplacer. Au passage, je ne fais cette modification que dans le texte traduit, c'est-à-dire ce côté-là à droite. Ici. Là, le texte source, c'est pas mon problème. Donc, tout remplacer. C'est pas que c'est pas mon problème mais c'est que si vous le faites même vous allez causer des problèmes à ceux qui vont arriver derrière sur YouTube. Tout remplacer. Hop. Je dois encore enlever cette balise là qui m'embête. Comme. hop, j'ai oublié. Éteins ça à chaque fois. CTRL-C, CTRL F. Attention, si j'ai pas pris une barre d'espacement devant, non, ni derrière le remplacer par rien du tout tout remplacer bon on a bien tout nettoyé j'ai l'impression j'en vois plus on a avancé un peu il y a juste quelque chose qui me gêne on va continuer dans cette logique de le, du remplacement de barres d'espacement. A savoir ici, j'ai deux barres d'espacement, j'imagine. Un, deux, trois même. Et bien, je vais les copier. Ctrl-C, Ctrl-F. Et je vais les remplacer par une seule barre d'espacement. Voilà. Voilà, 17 fois où je le fais automatiquement, où je ne le fais pas moi-même manuellement, ligne après ligne. Ça me fait gagner du temps. Là, j'ai encore quelque chose. 1, 2. Voilà, j'ai double barre d'espacement, double espace, que je vais remplacer. CTRL-C, CTRL-F, par un seul espace. Je vérifie bien qu'en fait, il n'y ait pas déjà un espace dans la case remplacée. Ça peut être trompeur. Donc, je remplace deux espaces par un seul espace. Tout remplacer hop on commence à être bien quoique il y a quelque chose là non ensuite je regarde là ah, non c'est une impression d'optique je regarde bien bien m'appliquer aller moins vite que dans la première vidéo où j'ai un peu essayé de courir tout en parlant trop hop, hop, hop. Là il y a quelque chose dans la même logique, CTRL C, CTRL F je vais remplacer un espace, un tréma, un espace par Hop, juste le tréma, tout remplacer. Pratique cette fonction, contrôle F, elle est sur aussi tous les autres utilitaires Windows. Ça peut vous faire gagner en productivité si vous avez un emploi euh, dit intellectuel. Je regarde encore, ça me semble bien. Allez, enregistrer. Et je vais retourner tout simplement là voilà maintenant ça je vais me le télécharger je vais me l'enregistrer comme d'habitude sur mon bureau je vais garder le fichier original pour comparer si jamais j'ai fait une mauvaise manip ça me permettra de rattraper allez on continue donc, il est, où il est là. Est-ce qu'il s'ouvre Voilà, il s'ouvre. J'associe la vidéo. Voilà, hop, j'aurais eu un peu. Donc, j'ai plus les balises. C'est traduit en français. Euh, il me reste un dernier problème à régler. C'est dans le sens du n'importe quoi. Je vais... Sous-titres. Gestionnaire de sous-titres. Édition du script par défaut. Je vais l'agrandir un peu comme j'ai l'habitude. Euh... C'est parce que j'ai... Je... J'utilise mon ordinateur professionnel, donc j'ai dû réinstaller tous les logiciels que j'avais d'habitude. Donc j'ai les paramétrages à revoir. On va faire comme ça, allez. Donc comme je vous disais, si je lance la lecture, ça part dans tous les sens. Les gens sont bien sûrs de donner aux jeunes, et même juste dans votre vie quotidienne, de les donner à des gens, juste pour obtenir la parole de Dieu, de la prière de la Bible, ils ont évoqué nos films principaux après la tribulation. Donc, c'est dans tous les sens. là. Donc, c'est tout simple. Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Je clique quelque part, au hasard, dans la grille. Je fais euh, clic droit, sélectionner tout. Je vais l'avoir. Ou peut-être. Sinon, je fais clic, euh, ctrl A. Édition. ou je l'ai sélectionné tout. Hum, hum, hum. Tout sélectionné. Voilà, c'est la même fonction. Et là, je fais clic droit mettre en temps continu il va tout me mettre dans l'ordre du 0 jusqu'à la ferme et ça en commençant depuis le début vous pouvez aussi le faire mais depuis la ferme moi je préfère le faire depuis le début hop et voilà ça me l'a rangé Hey everybody, Pastor Steven Anderson, here from Faithful Word Baptist Tout Church les in, in Arizona. YouTube young people, maintenant. and even just in your daily voilà. life, to hand these to people, just to get the Word of God out, get Bible preaching out there. Donc on se retrouve comme à la première vidéo, avec donc un fichier sous-titre qu'on n'a plus qu'à modifier. Voilà. Donc ça, ça marche sur toutes les vidéos qui ont l'option générer un fichier sous-titre automatiquement. Vous avez vu la méthode, j'ai fait vite fait. Mais c'est pas compliqué, vous pouvez la repasser gentiment la vidéo. c'est pas compliqué du tout. Et maintenant, je vais euh, corriger les fautes. Par contre, euh, quand je passe par ce système que je vous ai montré, là, cette méthode, on n'est plus... Dans les fichiers sous-titres, comme je vous avais expliqué, je ai généré par YouTube en 2014 et en 2015. Là, on est clairement sur un moteur Google Translator. On est passé par Google Translator. Et c'est un ton au-dessus quant à la justesse et l'exactitude dans les traductions. Donc là, il y a un peu plus de travail de reprise derrière. Mais déjà, on gagne du temps. Et j'ai accès ben, maintenant à Pasteur Anderson le pasteur Donny Romero, je... à tous les pasteurs de ce mouvement, par exemple, les du... mouvements des baptistes indépendants, et de façon plus large, vous avez accès à, tous, à toutes les vidéos d'Internet, du moment, du moment, du moment, que je vous dis, celui qui poste la, la vidéo sur YouTube ne décoche pas la fonction de générer une... un sous-titre automatiquement, qui est normalement par défaut. Si vous voulez enlever cette, cette fonction, il faut vraiment aller dans vos, dans vos préférences utilisateurs et en, enlever euh, la, la génération de ce sous-titre. Ou alors, aller dans toutes vos vidéos et les supprimer un par un. Donc, euh, ce fichier est en général généré automatiquement sur toutes les vidéos qui sont sur YouTube. sauf si vous avez vraiment quelqu'un qui a supprimé cette option. Je vais donc... Euh, non, il était déjà ouvert. Hop mais donc je vais traduire ça, un plus exactement corriger. Euh, je vais mettre en pause le temps de le faire. Bon ici, j'ai un petit souci avec ce fichier, à savoir si je le lis. So C'est tout simple, il y a un petit regard, un petit French. retard, un petit décalage entre le sous-titre et euh, le Pasteur Anderson. Donc je vais cliquer là, je sélectionne tout, CTRL A ou clic droit, tout sélectionner. Je crois qu'il faut passer par édition. Et une fois que vous avez tout sélectionné là, vous allez ici décaler des sous-titres. Un temps ou image et c'est ctrl l ou ctrl i je crois que c'est ctrl l donc j'avance tout d'une seconde là c'est les centièmes de seconde là c'est les secondes là les minutes et là les heures j'avance tous les sous titres que j'ai tout sélectionné d'une seconde ok et là déjà c'est plus calé juste avec cette petite seconde en plus non dans l'autre sens Bible déjà plus calé, estimé la seconde, cette seconde j'ai rajoutée à peu près à l'œil en prenant à plusieurs points, pour voir quel était le décalage moyen. Donc vous avez quand même plusieurs palettes d'outils là, c'est quand même ig pour les sous-titres, euh, un gros gros logiciel, un avion, un avion je dirais. Donc vous avez des fonctions ici, là c'est les karaokés, les fonctions plus avancées, si vous voulez aller plus loin dans les sous-titres. Mais pour ce qu'on fait nous, là, pour l'instant, ça suffit très bien, sauf qu'il faut que vous sachiez cette possibilité de décaler les sous-titres si vous avez un décalage euh, euh, donc, qui se fait entre le son et le sous-titre, ou en plus, ou en moins, vous rajustez, vous rajustez selon. Donc, je remets en pause et je continue à traduire.